Bonjour tout le monde, voilà euh, cette vidéo pour vous dire, euh, vous rappeler dans la Gazette de Maria qu'il y a encore euh, des livres si jamais cela vous intéresse. Mais comme c'est la période des soldes, donc euh, autant en profiter et. Euh, je, veux, je vous ferai ceux qui seront intéressés par les livres que j'ai posté en dessous ceux qui seront intéressés par les livres alors je vous fais deux euh, acheter un gratuit ça ne s'arrête pas là euh, il n'y a pas de limite au prix euh, selon le livre que vous achetez vous pouvez Très bien euh, acheter euh, deux livres à 3 euros et choisir un livre à 15 euros, voilà, c'est aucune euh, limite. Donc euh, c'est euh, deux achetés, un gratuit, vous choisissez ceux qui vous plaisent et euh, bah, vous les prenez, vous les commandez, je vous les envoie et dedans bah, vous aurez celui, euh, vous précisez bien, euh, je j'achète celui-là. Et je voudrais que celui-là soit offert. En sachant que dans la liste, il, y doit, il doit y en avoir deux d'offert. Parce que la, la couverture n'est pas en très bon état. Néanmoins, à l'intérieur, ils, euh, ils sont euh, de bonne qualité. Donc, c'est pour ça que je les, mis, euh, sur, euh, je les ai mis en vente. Alors, comme je tiens absolument à... Euh, faire de la place en fait parce que c'est vrai que c'est des livres que j'ai déjà lus et que bah, une fois qu'on les a lus qu'on a intégrés et tout bah, on passe à autre chose et moi c'est ce que je fais je passe à autre chose donc ces livres là je ne veux pas les jeter je ne veux pas les jeter je préfère euh, faire un rabais euh, très très fort dessus plutôt que de les jeter alors il y a déjà euh, il y a déjà eu un rabais parce que le prix initial il est déjà à 50% par rapport au prix que moi je les ai achetés pour la pour, les, pour la plupart et là donc je, je vous ai euh, je vous propose donc euh, d'en prendre euh, de acheter un gratuit. Alors bien sûr il y a le euh, le comment dirais-je le, le prix de le, le port qui est à ma charge, forcément, hein, le prix d'envoi qui, qui est à ma charge, ça, ça ne change pas. Et donc, vous avez le choix. Alors, pourquoi est-ce que je ne les mets pas sur des sites comme Market, euh, Vinted, euh, Le Bon Coin et tout ça Tout simplement parce qu'en ce moment, euh, je ne suis pas en état de le faire. C'est-à-dire que les mettre sur des sites comme ça, ça prend quand même un petit peu de temps, vu que j'ai. Un peu de livres à vendre et que ça prend un peu de temps et que physiquement, moralement, je ne suis pas en état de le faire dû à, à, la, à la fibro qui veut pas me lâcher. Donc, je suis pas en état de le faire. C'est vrai que ça se vend très bien. Ça s'est très bien vendu. Moi, j'en ai vendu 10. là En une seule fois euh, sur le market. Mais... Euh, je n'ai pas le courage euh, ni la force de le faire. Donc, euh, ben voilà, je préfère euh, les mettre sur ma page Facebook. Je les mettrai sur VK aussi. Je vous mettrai les livres et, euh, et euh, le prix qui va avec. C'est-à-dire, je vous les mettrai Retour vu que le prix est derrière. Attention, euh, le prix, c'est l'étiquette blanche et non pas la petite, le petit prix qu'il y a avec euh, le code euh, ISNB. Euh, ça n'a rien à voir, c'est euh, le prix que je voulais vendre moi. Donc euh, voilà. Euh, donc si vous en achetez un, vous en achetez, si, vous, si vous en invitez un, vous, vous en prenez qu'un. S'il y en a d'autres qui vous plaisent, sachez que déjà, il y en a d'offertes comme je vous l'ai dit. Et ces deux offerts euh, rentrent dans le... C'est-à-dire que euh, vous, vous pouvez très bien vous prendre les deux qui sont offerts et en choisir un troisième qui est payant. Est... Ça n'a aucune limite. Voilà, ça n'a pas de limite. Je fais tout pour pouvoir euh, faire de la place et pour que vous puissiez en profiter. Et peut-être que ça pourra vous aider euh, dans votre cheminement et dans votre démarche. Voilà, j'ai cette petite vidéo juste pour cette information. Euh, vous pourrez toujours me contacter via ce que je vous mets en dessous, hein, mes, mes références euh, de la Gazette de Maria. Donc, vous pouvez toujours me contacter si cela vous intéresse ou par Messenger aussi, c'est tout à fait possible. Vous pouvez euh, le faire aussi. Donc, n'hésitez pas, s'il euh, si y a des bouquins qui vous intéressent, bah, de venir euh, m'en parler. Et voilà, pour aujourd'hui. Et en attendant, euh, en attendant de voir de vos nouvelles. Et en, en, en espérant que cette petite solde, entre parenthèses, vous aura plu. Et, et euh, vous poussera, à, enfin vous poussera, vous incitera à à vous prendre euh, des livres d'informations que vous n'auriez pas pu en, en d'autres circonstances. Ben, écoutez, euh, je vous souhaite une bonne journée. On est vendredi. Je vous souhaite une bonne journée et puis ben, un bon début de week-end. Et à une prochaine fois sur euh, la Gazette de Maria. Bye. Ah.